En 2022, j'ai décidé de me filmer une fois par jour, enfin presque. Donc, j'étais à Marseille avec mes amis pour fêter le Nouvel An. Voici mes affaires de retour. Ensuite, j'ai commencé à faire un projet euh, sur un documentaire que j'ai en écriture. J'ai joué à Halo Infinite. Puis je découvre en fait que je devais filmer suite à la vidéo de Le Grand GD. En fait, je prenais des photos depuis le début, comme un S gag. Donc, je joue à Halo Infinite. Montage de mon best of 2021. Bon oh bah je, je danse, quoi. Voilà. minime. La salle de sport. Petit drift sur Forza Horizon 5. Encore du Forza Horizon 5. Des documentaire, Je m'amuse dans le noir. Encore du travail sur mon documentaire. Et là malheureusement euh, j'ai la perte d'un membre de ma famille. Donc je n'ai pas souhaité filmer et mettre des photos de la voiture que j'ai pu essayer avant qu'elle disparaisse. On se retrouve avec le Monte-Carlo Et on préparer mes affaires pour le rallye Monte-Carlo Et on se retrouve au Monte-Carlo en 2022 80 e victoire de Sébastien Loeb d'Isabelle Galmiche Je sais pas ce que je raconte Je découvre que Pikachu en fait c'est un animé Je joue avec Mimi Enfin j'active Mimi Je découvre qu'un personnage s'appelle Morales comme moi J'ai l'iPad qui plante sa mère donc obligé de le redémarrer Et je me fais bouffer la main Je joue avec Mimi avant de me faire arracher la main je regarde Home Team, qui était, ouais, moyen. Je fais m'amuser avec mes voitures. 22 22, 22, 22, 22, 22, compilation de deux. Et du coup, déménagement euh, en cours. Avec mon petit vélo. Du coup, j'ai décidé de faire du vélo d'appartement. Je fais des recherches généalogiques. Fait... Je fais Je m'entraîne à la salle de sport. Je m'amuse encore avec Mimi. Je suis un chinois. Déménagement encore en cours et du bordel à gogo Retour à la maison Mimie. Fin de la porte. Onyx Mimi euh, Mimi qui se cache Petit feu de maison Je sais pas ce que je fais Je regarde Thor Je regarde le deuxième Thor Il me semble Doctor Strange 22h22 apparaît Mimi apparaît fait des petits pancakes euh, j'ai jamais vu un chasseur aussi <rire> vite de la litière. je croise Nemo et Dory session de motocross je regarde une série le danger n'est pas très loin du coup Mimi se cache le Mimi a fallait quoi dossier euh, pour une maison je suis sorti dans les rues de Montpellier. Encore Mimi à la litière. Je regarde les caméras de surveillance en Ukraine. Mimi joue à la console. Un animar de la console, de je me à jouer. Je travaille sur une vidéo. Je regarde The Office. Je numérise les v -cachettes VHS. Je finalise le rendu des v cachettes Et je continue à numériser le contenu. Moi petit, avec ma sœur et mon grand père Mes parents réagissent aux vidéos Ah mais voilà la musique vous fait... <rire> <rire> la musique de vieux quoi <rire> Et je continue à numériser les fichiers parce qu'il y en a beaucoup beaucoup beaucoup Et j'ai la télé qui commence à partir en cacahuète. On sert un verre d'eau Je continue à faire le rendu Je joue à Dishno Red et on regarde Mimi je regarde un film pour les Oscars, Lost La Daughter Encore pour les Oscars avec le film de Jeanne Campion Et encore l'Oscar avec le film de Pablo Sorrentino Je commence à aménager dans mon nouvel appartement Je regarde les Oscars 2022 Et première nuit dans mon nouvel appartement Un chien qui euh, s'amuse bien en face J'achète euh, mon premier comics J'ai tenté de faire un pantalon déchiré, un short j'ai le meuble qui s'ouvre tout seul. Première course. Je joue encore à Dishonored. Et je termine Dishonored. Euh, je poursuis un, un dit de Toy Story. Je teste un bon petit van dans Forza. Euh, le support de pied me fait penser à un truc bizarre. Je regarde Redonavan, le film, après avoir regardé toutes les saisons. Bon bah, je lance ma machine à laver. Je vote. Je pigeonne. Je check ma coupe de jeu. Je regarde le parking à vélo. Nemi s'amuse. Va manger. Je dors. Je check le rangement. J'ai rien. Nouveau meuble. Pancake time. L'eau s'amouille. Elle trouve une 208 qui est plutôt jolie. Tacos. Et deuxième tour des élections. Je m'ambiance avec mes freins. Fuite d'eau dans la maison. Je fais une plaque d'immigration. Une conversation entre mes chats. Je pêche Bah quoi? Tu peux essayer, non? Bah, si, bah, pourquoi? Tu peux la frapper là-haut, le pigeon, non? Des canards, Rally Mon appareil photo déconne, je regarde une solution. Mimi euh, kidnappe mes chaussures. Démontage de mon appareil photo, ma mère qui ronfle. Tournage de la série, petit décarting chez des amis, essayage d'un simulateur, Allez. week-end, je, je vais les réparer pour Mimi, positif au Covid, jour 2, pour l'instant ça va, jour 3, c'est Mimi qui pète les plombs et pas moi, qu'est-ce qu'il y a Mimi 3 du Covid, ça va à moyen, les chelous font des bordels dans la rue, Mimi me kidnappe mes chaussures. La lune elle est extrêmement forte. Et je commence The Mandalorian. Et c'est la reprise aujourd'hui. Fatigué de ouf, le rush c'est compliqué avec la fatigue du Covid parce que franchement je suis traité. J'ai un chat à sur moi. J'en enfin, ai travail. mon mmh, Je trouve un objet étrange dans la rue. Une journée en famille aujourd'hui. Puis également un petit grand prix de Barcelone. J'avoue que j'ai complètement oublié de filmer. Euh, trop occupé à s'amuser en famille Voilà Voilà, voilà. J'ai un souci avec ma voiture Je fais des tests pour mon épaule Je regarde la CAF Je regarde le Grand Prix de Monaco en F2 Avec un terrible crash Et je teste mon premier clap Bordel de nuit Je regarde les contrats de l'ADF Grand Prix de Monaco Nimi qui essaie de choper une mouche Je regarde la série Barre qui. Directeur Strange au cinéma euh, Rallye en direct euh, Le Kenya il me semble Ensuite le MotoGP Donc encore Baraki Intervention de pompiers qui sont bloqués par des gens malgarés. Nouveau vélo, on va porter plainte à la police Les dégâts de la piscine Course, 24h du Mans On va travailler Une nuit qui me ramène euh, avec son bol De sport Petit signature au McDo on joue à Star Wars Scénario Crêpe Préparation de concert Le concert qui est justement à côté de chez moi du coup Petit de chevaux Jour de pluie Poltergeist Test de la pizza de Mr. V Travelling sur Mimi J'attends mon linge Ça tourne Petite action sur Rocket League Éclatage sur MotoGP Un bon petit stack of frites en famille de sport, grand prix de Formule 1 à la Grande-Bretagne, je me suis éclaté. Tacos, réparer mon casque qui a cassé. Je vais à Strangler Things. Rallye du Rwerg. Rally du Rwerg, deuxième jour. Et la casse moteur de Sainz. Film. Prends ma bancaire. Voiture commence à prendre feu. Peu d'artifice. Le Burger King Portageist une nouvelle coupe. Alors allez encore une fois. Mais celui-là, c'est très bien. Le flambeau Ma friteuse joue un nouveau jeu. Les pâtes sont congelées dans le frigo. Pizza dalamama. Grand prix de France. Un pigeon juste devant la fenêtre pour Mimi qui s'en bat les couilles. Soirée Rocket League. Une 4L de collection. CBO, tacos, Formule 1, femme de terre, étendage de linge, ma fiche de paye avec un bon salaire ce mois-ci. Un hacker sur mon ordinateur, dès que j'ouvre une page internet, euh, elle se ferme. base de la comédie, soirée, soirée jour 2, des terribles images, le moteur décide de bouger. J'éclate un verre. Et je gagne la course et je fais le meilleur temps de la semaine. Étonnamment. J'attache mon vélo. Qui... C'est cassé le truc. fête foraine. Les jours de pluie, des galères. J'ai le petit qui réagit bizarrement. Petit tournage. Twitter prend l'eau. Encore du kart. week Weekend. Acrobranche avec... The Office. Nimi joue encore la console. La chanson du Palmacho. Il faut que je me blesse en l'attachant Petit tour en vélo Top Gun Terre du Lozère Où is that Pokémon J'ai pété ma latte Tonnerre sur mon panier. The Office Les rideaux sont installés J'arrive par rapport à mon arbre photo Le truc est fermé On me blesse au doigt Mimi et tournage, des gens qui font péter des fenêtres fils pour fuir les oiseaux. Et énorme puis encore une fois sur Montpellier. Et la console reste bloquée durant une mise à jour. On achète la nouvelle Xbox Series X. Qui est incroyablement rapide à démarrer. Journée des associations avec un orchestre en bas qui me casse les oreilles. Le lait, il a congelé. Mimi qui kidnappe de nouveau les chaussures, cette fois-ci celle ah de oui. ma maman. Voiture qui a un bug. Mais je suis attaché Arrête Laser game et ma paire d'écouteurs qui lâche, donc j'ai en acheté un autre. Fuite d'eau. La machine à laver ne mélange pas, il faut la réparer. Ce sera une réussite. The office Exposition photo. La télécommande ne marche pas donc j'essaie de la réparer. Sauf en fait, la télécommande c'est vide. Moto GP. Au jour de pluie en vélo stand sur la place de la comédie Évidemment jour de crêpes, Crêpe encore Petite mission sur GTA Petite bombe pour fêter l'anniversaire d'un ami J'ai rendez-vous à la banque Mais la banque est fermée Petit départ sur Moto GP. Mimi qui squatte mon poussin Et Mimi qui joue J'ai déraillé Passe ma vidéo sur le rail. Manger Comment si Hulk j'ai joue à GTA sous observation de Mimi. Rallye. Formule 1. Je teste un jeu qui s'appelle road 96, qui est très très bien. Je trie des vidéos sorties avec l'équipe de McDo et soirée. Je suis le cancor. Des petites sessions de karting avec des dépassements euh, à l'extérieur. on Continue avec du Ford Horizon 5, j'en verse, mais je suis pas Reconnaissance pour le rallye d'Espagne. Feuille blanche, écriture de nouvelle vidéo. Et en route pour l'Espagne, nous... et de en Espagne. Et encore, une deuxième, deuxième jour de en Espagne. Et évidemment, on est un petit peu crevé après tout ça. Nimi qui vit sa meilleure vie en train de dormir sur la chaussure recherche d'une prochaine vidéo Mimi qui utilise iPad. Seven, de nouveau ça prend feu dans la voiture. Seven, jour 2. Formule 1, Une longue journée. Un jeu, sur l'observation très abusée de Mimi qui aime la bouffe. Je regarde des Girl, Blockbuster, et on continue avec Joe Office. Je trouve un homonyme. Je me mets une grosse boîte en rallye Sur le Versace Generation Mimi, me séance cinéma Des gens chelous à côté de chez moi font du bordel Et un spectacle que beaucoup de gens suivent Terre du Vaucluse Formule 1 Je prends la flotte Une citation très réelle de... Commence Warrior noon. Et la banque elle est fermée exceptionnellement quand j'en ai besoin. Le Mac Café de Sébastien Vettel en Formule 1. Et dernier Grand Prix de la saison. Gonflage des pneus de Generation. Montage de la vidéo Ursi Generation. On continue le montage. Jeu de lumière à Montpellier. Jour de course et crêpes. Et ma dernière spéciale sur Generation avant de vendre les jeux, avant ah, encore de remanger des crêpes. Et la vidéo WRC Generation est postée en ligne. C'est ça, tacos! On commence le calendrier de la vanne de Kindur! Pas un bug pour accéder à une zone euh, du jeu. J'écoute de la musique en mode rappeur. J'ai l'ampoule de mon feu grillé, donc je l'en change. On se refait les cheveux, on se la coupe! On regarde One Day avec le célèbre clip. J'écris créé le bilan de ma nouvelle vidéo. Je brûle mon, mon ustensile de cuisine. Décoration de Noël. Et je fais les recherches pour voir les missiles dans GTA. Je suis à 24 recherches pour l'instant, je n'ai les encore pas eu Je prépare les rushs de cette vidéo. Mimi qui m'a sauvé. Test urinaire. Je suis à bosser sur ma vidéo. Je filme mon meuble. Je ne sais plus pourquoi. Je pleure, je fais tomber mon plat, mon pas de pâte, et je continue sur mon documentaire, et je retourne voir le médecin. Je monte euh, mon best-of 2023, 2022 de rallye, et petite session de Rocket League. Les repas de Noël, décoration. Des marches administratives. Et je reçois le cadeau de Noël de McDo. J'apprends à mon cousin à jouer à Forza Horizon. Petit drift sur GTA. Et je pars à Marseille. Et dernier jour, le nouvel an. Et voilà pour cette année 2022. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être que j'en refaire une en 2023. En tout cas, sur ce, portez-vous bien.